Le bureau d'information sur les crédits a été mis en place par la Banque Centrale le 1er février 2016. Nous, depuis le lancement de ce bureau-là, nous sommes en production parce qu'on a rapidement, assez rapidement passé les tests. Parce que notre service informatique a pu développer un outil qui permet d'extraire nos données sur la base du format prescrit par le bureau d'information et qu'on envoie chaque mois à la BCAO qui l'envoie au bureau d'information sur les crédits. Donc nous sommes on fournissait des données. Mais là, dans le cadre de l'utilisation des données, nous avons 19 agences. Chaque chef d'agence a ses identifiants qui lui permettent de se connecter directement au BIC pour pouvoir consulter les données, les, les éditer et les classer dans les dossiers. Donc, le rapport de solvabilité nous donne des, des informations personnelles nom, prénom, numéro carte nationale d'identité, etc. Et les antécédents des crédits, parce qu'il y a un historique. Même si les crédits sont clôturés, le montant de ces crédits, leur durée, les garanties et la qualité de remboursement de ces crédits sont donnés. Les crédits, aussi, les crédits en cours sont aussi donnés dans ce rapport-là. Au niveau maintenant de l'instruction, le rapport est analysé pour pouvoir déterminer l'endettement externe du client et c'est remis maintenant dans le bilan. C'est sur cette base que les différentes ratios sont calculées. Mais la loi sur le BIC interdit aux institutions d'utiliser les informations dont ils ont connaissance au travers de ces rapports à des fins de marketing ou de débouchage de recrutement des clients. La Banque centrale est chargée de faire appliquer la loi sur le BIC et toutes les instructions de la BCAO qui sont sorties. La loi sur le BIC, le Bureau d'information de crédit, fait obligation. À, tout, à tous les établissements assujettis, SFD comme banque, de consulter un rapport de solvabilité, un rapport de crédit, avant tout octroi de crédit. Mais au préalable, il faudrait que les champs et le consentement du client avant de partager les informations. Ça, c'est un préalable. Sans considération de montant, à partir du premier franc jusqu'au dernier franc, euh, il y a une tarification qui est homologuée par la banque centrale. Les rapports sans données de crédit, ça veut dire des rapports vierges, sont taxés à 300 francs. Les rapports avec données de crédit sont taxés à 600 francs pour les SFD. Si le client n'a pas donné son consentement ou si le client n'a pas de crédit, vous avez un rapport qui n'a pas de données de crédit. Au niveau de ACEP, la direction a jugé de ne pas répercuter ce coût-là sur les clients. C'est assez qui paye. Parce qu'à terme, la plus-value sera très intéressante pour l'institution. Parce que ça nous permettrait de pouvoir euh, améliorer la qualité de notre portefeuille, de réduire les impayés et l'exposition. L'évaluation que nous pouvons faire de l'impact euh, des rapports de crédit que nous consultons sur la qualité de notre portefeuille est une évaluation qui, est, qui, qui peut être vue sous l'angle euh, d'une perspective. Parce que euh, nous avons réellement commencé à consulter il y a deux mois, puisque avant, au début, beaucoup d'établissements à n'envoyaient pas leurs données au niveau de la plateforme du BUC à cause de problèmes souvent techniques, parce qu'il faut aller réussir des tests pour pouvoir envoyer. À cause de problèmes de qualité de données, il y a eu plusieurs causes, mais l'utilisation du buc réellement a démarré il y a deux mois, ce qui fait que nous pouvons avoir une bonne promesse, puisque quand les agents tirent les rapports, ils se rendent compte qu'ils peuvent voir Maintenant, tous les endettements du client, ils peuvent analyser et prendre une décision en toute connaissance de cause. Mais je pense que dans un an, on pourra vraiment évaluer l'impact sur la qualité de notre portefeuille. Parce que plus de 200 000 contrats sont déjà dans le BIC, au niveau uniquement du Sénégal. Euh, par rapport à la, au contrôle et à la supervision, euh, relativement à l'application de la loi par les établissements assujettis, notamment l'obligation d'envoyer les données au BIC, ce contrôle-là est facile à faire parce que chaque mois, le BIC envoie un rapport, certainement à la BCAO et à tous les établissements assujettis qui donne les statistiques sur les envois du mois. Combien de contrats vous avez envoyés Combien de rapports vous avez consultés etc., etc. Aussi, la Banque centrale a un format de rapport réglementaire qu'elle a mis à la disposition des établissements ACGT, y compris ACEP. Ce rapport-là est envoyé chaque décade Ce rapport-là donne le nombre de consentements qu'on a collectés sur le nombre de consentements qu'on a demandé et donne les taux, n'est-ce pas, de soumission de consentement qui est envoyé aussi. Donc, aussi bien au niveau du recueil du consentement qu'au niveau de la conservation des rapports, la Banque centrale a les informations soit à travers la plateforme de BIP, bien les informations qui viennent des établissements assujettis. Donc, si le recueil de consentement est faible, la Banque centrale fait des injonctions à l'établissement pour lui demander d'améliorer son taux de recueil de consentement. Si le nombre de consultations, de rapports est faible par rapport au nombre de contrats de prêts qui ont été soumis au BIC, la Banque centrale voit que la ration est faible, fait des injonctions pour booster ces ratios-là. Donc, nous, euh, le nombre de contrats qui sont envoyés au BIC tourne autour de 38 000. Alors que le nombre de nos prêts actifs tourne autour de 40 000. Donc, on est après à, à 98%. L'écart, en général, c'est les clients qui avaient des contrats un l'avènement du BIC. Souvent, c'est au moment où ils viennent rembourser leur crédit qu'on leur soumet le consentement pour partager leurs données. Mais nous avons mis un dispositif qui consistait, qui consistait à mettre à la disposition des agents de crédit qui se déplacent avec des motos, on mettait à leur disposition des formulaires de consentement. Ils se déplaçaient. Quand ils allaient voir les clients, ils leur soumettaient le consentement. Dès que le consentement est signé, là, on peut partager les informations et consulter les rapports.